Snowman. Euh, la grille d'accord tu l'as, hein, elle est sur le site du stage 1. Euh, par exemple on commence sur un Ré. Ce Ré t'as deux façons de l'aborder. Tu peux jouer une arpège, je te rappelle que c'est du 6-8 donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 6 croches. Tu peux tout simplement faire pouce, index, majeur, annulaire et tu redescends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça fait pile tes 6 croches. Donc, donc, ensuite le refrain te de euh, voilà. ça le premier accompagnement possible. Le deuxième, ça serait de faire d'utiliser uniquement les deux temps forts, qui sont le 1 et le 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, les deux deux blanches pointées. Okay euh, sur le 1, tu vas jouer juste la basse, c'est-à-dire l'équivalent de la première note de l'arpège dont je te parlais tout à l'heure. pouce. Et sur la deuxième, tu vas faire un petit fouetté comme ça. En fait, c'est juste ouvre ta main, et en même temps que tu l'ouvres, tu viens aller chercher les cordes avec la paume pour étouffer. Ce qui fait que ça te fait un coup sec, mais un étouffé tout de suite. Ré, ré, encore, sol. En fait, je suis plutôt étouffé avec le tranchant de la main que la paume complète parce que je reviens plus facilement sur une ouverture de paume. Dans le cas sur une ouverture de main pour, pour jouer, mon pouce est prêt plus rapidement que si je suis comme ça. Mon pouce ne va pas pouvoir revenir. Donc, en gros, tu joues. Tu joues tout fait comme ça et ton pouce il est déjà prêt à jouer la note suivante etc voilà et donc tu déroules de la même façon etc ok là tu suis la grille d'accord la difficulté c'est d'attraper la bonne euh, bon Maîtriser un peu cette histoire de fouetter et attraper la bonne note avec le pouce. Ok? Allez, bon courage.